La loi Pacte de 2019 a entraîné quelques changements sur les contrats d'épargne-retraite. Avant 2019, il existait quatre contrats d'épargne-retraite différents. Le PERP, pour les salariés, et le contrat Madelin pour les non-salariés, étaient des dispositifs souscrits en direct par l'épargnant. Ensuite, le PERCO et le PERE, aussi connus sous le nom d'article 83, étaient des dispositifs mis en place dans les entreprises. Depuis la loi Pacte, le nouveau PER est organisé autour de trois compartiments. Les deux premiers concernent la retraite en entreprise et le dernier concerne la retraite individuelle. Le premier compartiment est alimenté par de l'épargne salariale, relevant de l'épargne retraite en entreprise. C'est le PER collectif, dit PERCOL, qui succède au PERCO. Le deuxième compartiment est alimenté par des versements obligatoires en entreprise. C'est le PER obligatoire, dit PEROB, qui succède à l'article 83. Le troisième et dernier compartiment est alimenté par des versements volontaires correspondant à l'épargne retraite individuelle, c'est le PER individuel, dit PER1, qui succède au PERP et au contrat Madelin. La loi PACTE permet le transfert entre les PER collectifs obligatoires et individuels. Ainsi, si vous avez déjà un PERCO, un PERE, un PERP, un contrat Madelin ou un nouveau PER, vous pouvez les transférer vers le PER NALO. Pourquoi transférer votre ancien contrat d'épargne retraite sur le PER NALO Chez NALO, nous n'avons pas de profil type prudent, équilibré, dynamique, P1, P2, P10. Au contraire, nous avons autant de profils que de clients. Nos algorithmes se focalisent sur votre âge actuel, votre situation matrimoniale, patrimoniale, l'âge auquel vous souhaiteriez partir à la retraite. Afin de construire un portefeuille le plus adapté à votre situation, et à vos convictions. Comme vous, nous en avions marre de la paperasse. Nous avons donc créé une solution 100% digitalisée. Vous pouvez ainsi souscrire ou transférer un ancien contrat d'épargne-retraite vers le PER Nalo depuis votre canapé. Comme pour notre contrat d'assurance-vie, nous utilisons des ETF dans votre PER Nalo. Les ETF, aussi appelés trackers, répliquent leur indice boursier de référence. Ils sont jusqu'à 10 fois moins chers que des fonds traditionnels. Ce qui explique que Nalo propose des frais plus faibles que les banques traditionnelles ou d'autres acteurs du secteur. Ce n'est pas parce que nous sommes parmi les moins chers du marché que notre service est de moins bonne qualité. Le fait que nous soyons 100% digitalisés vous épargne de nombreux frais inutiles tels que les frais d'agence et d'administratif. Aussi, la technologie Nalo et l'utilisation des ETF vous épargnent les frais de gestion de fonds. Nos conseillers privés ont alors plus de temps pour vous accompagner dans la création de vos projets d'investissement et de votre stratégie patrimoniale. Nous avons à cœur de tenir à disposition de nos clients une équipe de conseillers experts dans leur domaine, étant tous anciens d'entrée privée. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser par chat sur notre site internet, nous appeler et même prendre des rendez-vous en visioconférence. Tous les liens sont en description de la vidéo.